C'est C'était valide quoi. Donc euh. Bah on va commencer. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Même si nous on connaît vos prénoms. Donc euh. bah ben, moi c'est Maxon, je suis baptiste du groupe même depuis 10 ans maintenant. <rire> ah, ben moi c'est Maxon. <rire> moi c'est. Mathias Descamps. Euh, <rire> <Non>. <rire> ouais, coup... non, non, moi c'est Mathias Descamps et.. Je joue de la guitare depuis déjà 10 ans, donc ça fait 12 ans maintenant, et puis euh, je les connais depuis toujours, puisque c'est des potes d'enfance, hein, nos parents ils se connaissent aussi, donc euh, on est un peu né dans le milieu euh, et euh, on, est, on évolue ensemble dans, dans tous les niveaux, quoi. On a commencé par jouer à la play, de la guitare, de la balle, de la batterie. C'est fait... un bon switch quoi. Ouais non mais ouais, bah ben, on, on s'est mis à guitare héros après la vraie guitare en fait, tu vois. <rire> Donc, ouais, euh, ça va on a... bah non mais on a, on a bien fait finalement parce que euh, entre les touches et les cordes c'est pas pareil ouais. <rire> bah, enzo, je te Monsieur enzo je suis batteur de M depuis 10 ans parce qu'en en fait euh, on joue ensemble depuis 10 ans et donc euh, ça fait on joue tous dans le groupe depuis 10 ans parce que là on a ça a jamais bougé donc euh, je suis batteur de M depuis 10 ans et voilà ça bouge pas mais aujourd'hui exceptionnellement je suis guitariste aujourd'hui, exceptionnellement. Parce que alors, je joue aussi de la guitare. Alors justement, est-ce que vous faites un peu, euh, j'ai lu des articles il y a pas longtemps là-dessus, sur comment justement euh, adapter ces morceaux en version électrique, en version acoustique. Donc, est-ce que vous, c'est votre cas, est-ce que vous, vous changez l'arrangement pour, euh, pour vos compos quand elles sont en acoustique bah on va dire qu'en fait, euh, quand c'est en électrique, on fait on fait nos accords. Euh, un peu plus bourrin et on essaye de, de l'adapter en acoustique avec des accords tout bien faits un peu comme les Beatles. Après c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les chansons qu'on peut adapter comme ça en acoustique. Là les deux chansons qu'on a faites elles passent bien puisqu'on les a composées aussi en acoustique à la base avant de les faire en électrique. Mais sinon on essaye toujours de de trouver un arrangement pour, pour les faire, même si on les fait un peu différemment, il euh, y a toujours moyen de faire sonner une chanson euh, en acoustique à partir du moment où on est électrique. Donc euh, ça, va. ça va pour ça. Ok. Euh, vous êtes formé depuis 2006 mmh. ouais, est ça. Pas de Votre premier concert date de 2007. Ouais, C'est ça, ça aussi. Euh, il y a eu des changements de line-up, à un moment vous étiez 4. Alors on était 4 avec un chanteur et un guitariste et un euh, bon, Ça marchait pas trop donc on est revenu à 3, on a repris un guitariste, différent ah et puis ça, ça marchait tout ça ne marchait toujours pas trop donc on est revenu à trois à chaque fois on a essayé de prendre quelqu'un d'autre à Star pour euh, pour soulager Mathias qui voulait pas toujours qu'on chante ça mais euh, finalement on s'est rendu compte que ça le faisait carrément plus à trois on, on, vu qu'on s'est connus super jeunes qu'on a toujours vécu ensemble ça, ça on retrouvait pas cette cette énergie qu'on avait euh, à trois donc en fait le Power trio c'est c'est votre prédilection quoi, ouais, quoi euh, tu hors, ça marche un peu moins bien. Tu de Green Day. Ouais, <rire> bah, en même temps, tous les groupes qu'on écoute sont souvent Power Trio, muse, Gun tout ça. C'est euh, nos influences et, et on, quand on les regarde sur scène, on voit que ça envoie carrément euh, même, ouais. à, même à trois. Donc, euh. Mais après, on n'est pas forcément contre le fait d'intégrer un nouveau membre, si vraiment ça peut apporter euh, ouais. au projet, franchement, on n'est pas contre cool, quoi. Que ce soit un chanteur, un guitariste, euh, si on trouve que voilà, dès qu'on le voit, ça colle directement, euh, on va pas hésiter quoi faire quelques tests avec la difficulté là c'est surtout de trouver quelqu'un qui arrive à s'intégrer avec nous dans la difficulté est dans le sens où on joue ensemble depuis tellement longtemps, on se connaît tellement bien que quelqu'un qui va arriver dans le groupe aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il arrive à nous capter au niveau de l'harmonie musicale en gros qu'on a et il y aura une grosse phase C'est un peu ça qui a bloqué avec les deux membres qu'on avait engagé, c'est on on a du mal parfois à, à se retrouver au niveau de nos, nos esprits pour composer, par exemple. Il faut que ce soit quelqu'un qui arrive à apporter sa touche par rapport à notre style. Et nous, on est comme un cocon un peu, vu qu'on est un peu handicapé par le fait qu'on joue ensemble depuis très longtemps. Et on se dit qu'un jour, on trouvera peut-être quelqu'un, éventuellement un chanteur. Moi, ça n'a pas été forcément ma passion de me mettre à chanter. J'ai été un peu contraint par... Surtout oui. lui. <rire> non, lui, lui à la base, il chantait plus que moi et euh, au bout d'un moment il en a eu un peu marre. Maintenant euh, bon, il fait les chœurs Mais bon on essaye de faire comme on peut quoi avec, euh, avec ce qu'on a. On s'est dit qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui chante. Alors d'ailleurs cette, euh, cette envie de chercher une quatrième personne, euh, comme vous disiez c'était pour euh, alléger le. Bah, déléguer le chant on va dire. Voilà. Euh, Est-ce que justement ça veut pas dire que vous êtes plus un groupe de live que de, de studio Alors justement, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'on propose beaucoup en studio et que tous les arrangements guitare et tout ça, euh, qu'on trouve qu'une deuxième guitare c'est mieux machin et ben à chaque fois c'est là qu'on a trouvé l'intérêt de, de prendre quelqu'un d'autre sur scène justement donc c'était plus le chemin inverse en fait quoi qu'on trouvait intéressant c'est de composer en studio, d'avoir les, les, meilleurs, les meilleurs arrangements possibles et quand live après ben, soit on trouve une personne soit ben, du coup on s'arrange, on s'adapte avec une seule guitare c'est ça qui était compliqué et c'est pour ça qu'on voulait prendre une quatrième personne, le bon, ça marche comme ça à trois, D'accord, donc c'était plus un problème d'harmonie au final au niveau, euh, au niveau de votre musique Ouais, voilà. Que d'un problème de live. Ouais, voilà. D'accord, ok. Euh, pour revenir sur euh, vos influences, euh, vous pouvez spécifier un petit peu justement, parce que vous avez cité quelques noms, Som 41, Blink-182. Oui. Ah, Green Day. Oui. Euh, Est-ce est que, euh, bah maintenant, c'est des groupes qui, ont, qui sont pareils, qui commencent à, à être assez euh, vieux, qui ont de l'ancienneté. Ouais, euh, Est-ce est est que ça vrai. vous parle toujours Est-ce qu'il y a des nouveaux groupes plus récents Est-ce que vous, pour vous-même, il, il y a un nouveau groupe, on va dire, qui est, qui est dans le game, <rire> qui, qui sort du lot depuis un ou deux ans Alors, moi personnellement, ouais. j'écoute beaucoup de. J'ai commencé à écouter de la musique beaucoup avec le punk et tout ça, euh, punk rock, euh, des amis. Toute, toute, toute cette vague-là de, de, de punk rock, euh, Blink, et euh, tout ça. Et euh, j'en écoute euh, encore aujourd'hui, hein, que ça s'arrête mes groupes préférés. Mais c'est vrai qu'avec le temps, forcément, avec l'expérience, je, je me diversifie un peu plus et, euh, et j'écoute pas mal de groupes euh, d'autres styles. Et puis si je devais qualifier un groupe euh, d'aujourd'hui qui me plaît, ça serait Royal Blood, Parce que moi, je kiffe vraiment. Ah ouais. Eh ben, moi j'ai commencé vraiment, bah à la base j'écoutais que du rap, en fait. Jusqu'à mes 10 ans, jusqu'à ce que je commence la guitare, j'écoutais vraiment que du rap. Et euh, le rap français, le rap américain, peu importe, machin. Mais, euh, après je me suis mis à écouter M, c'était le premier chanteur que, euh, un peu plus rock que j'ai commencé à écouter. J'ai pas mal évolué avec ça, j'ai rencontré Green Day, surtout quand j'avais 14 ans. Donc j'ai appris euh, la guitare vraiment avec Green Day, American Idiot l'album mythique où je me suis mis à prendre vraiment toutes les chansons et puis euh, on va dire que peu à peu bah, je me suis mis à écouter des trucs de plus en plus hard donc je suis passé de, du rap à M qui est un peu plus euh, commercial à Green Day un peu plus rock déjà euh, rentre de dans punk après j'ai commencé à écouter du metal avec euh, System of a Down surtout et puis euh, là maintenant bah, j'écoute un peu de tout parce que bon, je, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver du bon dans, dans tous les styles de musique que ce soit la musique classique ou le funk ou la pop ou n'importe quoi de toute façon et je pense qu'il y a du bon vraiment dans, dans chaque style il faut juste savoir le trouver quoi et euh... ouais donc c'est ça qui fait un peu nos influences aussi c'est qu'on essaye d'avoir de, de la diversité dans ce qu'on écoute dans nos inspirations pour, pour justement essayer de créer peut-être un, un son qui soit pas exceptionnel mais qui change un peu de ce qu'on entend d'habitude quoi En maxence donc ben bah, moi je des grosses périodes de Green Day, Blink, Sun 31, Sp Springs, tout ça... Euh... Après, en tant que bassiste, euh, forcément, euh, j'ai eu une période de Red Hot Chili Peppers, aussi, les bassistes quand même assez présents dans les groupes. Euh... Surtout instru instrumentalement, j'ai ciblé des groupes où ils étaient trois instrumentalement. Pour vraiment pouvoir développer mon jeu de basse en fonction de ça, tout ça. Et sinon, aujourd'hui, j'écoute, euh, ouais, je me suis un peu diversifié comme Mathias, c'est-à-dire que je suis passé par du rap, un peu pas de funk, euh, j'ai intégré aussi un groupe de, de hardcore aussi à un hein, moment. Donc euh, après, euh, voilà, j'écoute des groupes du style euh, Queen of the Stone Age, euh, Black Bombay, Activiste... Euh, un truc un petit peu plus rentre-dedans euh, qu'avant, mais ça m'empêche pas d'écouter vraiment, euh, voilà, un peu de tout, quoi, histoire de, de se diversifier comme. Euh, dit juste avant c'est jamais inintéressant quoi alors d'ailleurs bah voilà ce que j'allais dire euh, du coup vos... vos reprises ou même vos compos euh, surtout elles ressemblent au final pas tant que ça euh, à vos influences ce qui est intéressant et euh, moi j'ai écouté tout votre catalogue mmh. euh, alors il y a des titres en français il y a des titres en anglais euh, est-ce que euh, voilà, vous hésitez encore entre les deux Est-ce que vous voulez plus internationaliser, internationaliser votre musique Ou est-ce que vous voulez rester local avec une empreinte euh, French un peu, une french touch euh, <rire> français... sur votre son <rire> C'était un gros débat dans le groupe pendant très longtemps, le français. Euh, parce qu'on va dire que l'accent était quand même bien pourri quand on était jeune. On euh, a commencé en anglais. On a commencé en anglais, ouais, ouais. sauf que première prise de studio ça s'est pas bien passé. Donc du coup on est passé au français histoire d'avoir quelque chose de quand même potable à pouvoir présenter et derrière on s'est remis à l'anglais après mûre réflexion et on va dire qu'on est à l'anglais depuis maintenant un an à peu près ouais ouais c'est ça, ça petite En fait, année. Euh, on devait rentrer en studio pour faire, euh, pour faire pour enregistrer un, un EP qui finalement n'est jamais sorti parce qu'on a mis trop de temps la composition et tout c'était compliqué mais en fait une semaine avant d'entrer en studio on fait des morceaux machin on ravit les morceaux et puis euh... et là en fait. c'est quand même de la merde ce qu'on a train de faire et du coup on s'est dit bah ben, on va écoute on a une semaine on va tout, tout réécrire on a cinq titres on va tout réécrire donc on a tout réécrire en, fr... en anglais justement pour sortir un truc en anglais qui n'est pas sorti mais euh... Mais du coup bah, on est resté sur cette base d'anglais parce que finalement ça marchait mieux c'était beaucoup plus simple à écrire parce qu'en français voilà t'es obligé d'avoir la phrase, le, le, le rythme, le truc parfait pour que ça sonne alors qu'en anglais bon je peux pas dire tu t'écris un peu ce que tu veux mais, mais presque quoi tu, tu fais moins gaffe à ce que tu t'écris qu'en français I take my shower, hein, tu prends ma douche <rire> et ça passe quoi alors que c'est vrai qu'en en français euh, bah c'est c'est moi qui écrivais les textes à la base en français et je me suis rendu compte que c'était... A la fois c'est une langue super riche, on a l'impression qu'on peut utiliser plein de mots, machin, mais c'est... Je sais pas si c'est une langue très musicale finalement, ou bien les, les gens qui arrivent à, à chanter en français, généralement ils ont soit un débit très rapide, comme les rappeurs, ou soit une voix assez particulière, euh... je pense à, je sais pas, par exemple Stromae par exemple, ou je pense à pas envie de dire Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, hein, mais je vais le dire quand même. Okay. C'est qu'ils <rire> ont tous une voix qui, est, qui leur permet, eux, de, de faire passer des mots français d'une manière assez musicale. Et moi, j'ai pas, pas, pas réussi à, à accrocher le truc comme il fallait, peut-être. Je me suis dit, euh, pourquoi je me prends la tête alors qu'en anglais, finalement, tu peux dire ce que tu veux. Et les gens, euh, ils s'en foutent des paroles et ça passe toujours bien parce que c'est plus « que <rire> T'as pas les R, par exemple, en anglais. Ça, c'est, c'est déjà un bon avantage, C'est moins agressif. Bah, ouais, bah, euh, ouais. bah, du coup, c'est peut-être l'occasion de... de, parler de, de votre P. Vous en préparez un, du coup? Ouais. Euh, Est-ce que, euh, on peut avoir une exclu, une date de sortie, euh... quelque chose? <rire> une date de sortie, c'est un peu prématuré parce qu'on a vacances. plein, plein, euh, plein d'enregistrements. Donc, on bosse, euh, on bosse à fond sur les, sur les titres. Mais, euh, une exclue, euh... Ça, ça sortira un jour, voilà. Cette <rire> année non, donne, on, certainement. On est en studio en ce moment et on a prévu ça pour euh, d'ici les grandes vacances. Je pense que ouais. Ouais, ça, sera, ça sera sorti et puis euh, à ce moment-là on va faire en sorte de bien l'annoncer, de, de rappeler un peu nos contacts qu'on a pu se faire quand même en dix ans pour, euh, pour refaire des concerts. Et ouais, histoire histoire de de sur faire Facebook un aussi euh... de, de s'y remettre quoi. Et, euh, en gros, on peut dire que ça fait un an qu'on a vraiment relancé le groupe, quoi. Parce que même, c'est passé par différentes phases, et là, depuis un an, on est vraiment reparti dans une nouvelle phase avec des compos quand même un peu plus matures, un peu plus travaillés, quoi, et en anglais cette fois. Donc, euh, je pense que euh, je pense que ça va bien marcher une fois que une fois qu'on va enregistrer, on va bien pouvoir faire des concerts, pouvoir euh, se relancer comme il faut. Quoi. Alors formé depuis 2006, euh, des concerts depuis 2007. Vous faites des dates tous les mois, ouais. euh, vous êtes ensemble depuis dix ans, mmh. euh, un line-up assez stable au final quand même, on peut ouais. le dire. Mmh. Euh, des EP vous en avez déjà sorti, plus euh, moins. vous avez euh, déjà sorti des titres on en a tout sorti cas, des titres après, officiellement, vous vous préparez encore euh, quelque est... chose. Est-ce ouais, qu'à ouais. qu un moment donné euh, vous êtes passé au grand stade, il n'y a pas aussi. longtemps, mmh. qui était vide mais vous étiez même <rire> dedans. Ouais, euh, ouais. Vous, êtes, vous avez fait euh, il y a longtemps une première partie d'un groupe assez connu qui s'appelle le Good Charlotte. Oui. Euh, donc est-ce qu'à un moment toutes ces opportunités, ça vous a peut-être pas dit, euh, bah, au final est-ce qu'on ferait pas, euh, est-ce qu'on se professionnaliserait pas ouais, On y a pensé, hein, franchement. Il euh, faut demander ça à, un moment, euh, à nos parents. En fait, <rire> euh, le truc qui est compliqué, c'est que voilà, moi j'ai, euh, je viens de, tout juste d'avoir 18 ans et euh, arrêter les cours et me concentrer que sur euh, la musique, c'était assez compliqué. Euh, Sachant que, voilà, c'était des petites choses comme ça. La première partie du goût de Good Charlotte jouait au grand stand, mais c'était pas quelque chose de concret. C'était quelque avec... chose assez ponctuel. Ouais, c'était mais... des, des, des petites choses comme ça qui, qui voulaient rien dire. Donc c'est cool pour nous, c'est une bonne expérience, mais c'est pas des choses euh, qui débouchaient sur d'autres, euh, sur d'autres choses ou quoi. Donc, euh, donc ouais, donc euh, tout arrêter pour faire le groupe, c'était quand même assez compliqué. Et puis finalement, on arrive à se voir assez de, de fois dans la semaine pour bosser. Le soir, on est toujours dessus. Euh, à bosser dessus euh, sur, les, Facebook, sur le <rire> sur le sur, sur, sur projet et tout ça donc euh, c'est c'est pas un problème de d'avoir quelque chose à côté d'avoir un petit boulot à côté ou quoi euh... ouais, ouais. il nous faut des diplômes quoi bon, de de se lancer dans la musique je suis puisque... pas mon bac moi attends ouais. et, <rire> bah voilà ouais, ouais, il passe son bac cette année et puis la euh, musique bah c'est plus précaire que jamais aujourd'hui quoi ça ça va ça vient et ouais, ouais, même ouais. si on arrivait éventuellement à faire quelque chose Dedans, être connu euh, peut-être deux trois ans et à se mettre des étoiles dans les yeux et du jour au lendemain à se retrouver bah sans rien, sans diplôme parce qu'on s'est dit bah tiens moi je pensais être une rockstar ou j'en sais quoi On a connaît ouais, voilà l'âge des qui s'est arrivé donc... Euh, là pour l'instant on se concentre un peu sur nos études encore, on, on, on, on se, se conserve entre donc, nous <rire> pour essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes quoi et euh, une fois que ça sort, bah, là on va, on, va, on va quand même tenter notre chance quoi, parce que d'après 10 ans, il faut bien qu'à un moment donné on essaye on essaye de faire quelque chose qui se concrétise un peu plus que, que tout ça quoi. D'accord alors justement, euh, voilà, on a compris que c'était quand même un problème financier, hein, au final, euh, mmh. c'est okay. ça que ça veut dire. Euh, pour vous, euh, est-ce que faire du rock ou même de la musique euh, à fortiori en France est-ce que c'est pas euh, au final on peut dire un peu un, un sport de riche Est-ce qu'il il faut pas ouais, commencer à prendre des cours particuliers, mettre de l'argent sur la table, payer euh, des instruments, du matos, du personnel ben, qui va gérer, c'est un, euh, un investissement sans, quoi, compte sans de... même compter les enfin <rire> euh, sans compter les les enregistrements, enfin sans, sans compter les répètes, il y a déjà quand même le déplacement. Il y a quand même les instruments à payer, il y a l'entretien des instruments, il y a les cordes à acheter, tout ça, donc c'est quand même un coût euh, assez conséquent <rire> et c'est pour ça qu'on euh, n'est qu pas les moyens de se racheter un jeu de cordes pour euh, la semaine qui arrive et bon, la, la, la répète, elle saute quoi, donc euh, voilà. c'est tout des petites choses comme ça qui font que euh, on peut vite être vite être bloqué par par les finances. Justement, justement si on n'a pas ce truc à côté, ce petit boulot euh, avec quoi on le fait, parce qu'on ne vit pas forcément, on vit nous nous vit de la musique euh, aujourd'hui, c'est très compliqué d'ailleurs, en France, et en zone du rock'n'roll, de vivre de sa musique. Alors, euh, je vais finir sur un truc euh, anecdotique, euh, euh, qui vous est arrivé le 30 octobre 2014, exactement. Euh, vous jouiez au Resto au Soleil, ou au Visiteur, oh, si ouais. je ne à Lille. Ouais. Ouais. Et votre concert a été interrompu euh, à cause du trop fort... Euh, les décibels étaient trop élevés, en fait. Ouais. Euh, oui. La police est venue. Oui. Euh, donc, <rire> est-ce que... Euh, bah J'ai envie de dire, euh, est-ce que c'est la responsabilité du bar Est-ce que euh, la, la question c'est la suivante Est-ce est qu'il y a un problème au niveau de la législation Est-ce que la limitation est trop basse euh, pour certains styles de musique euh, voilà. Alors, Je pense personnellement que tout le monde pourrait faire un effort, c'est-à-dire la législation elle pourrait augmenter de 10 décibels à la limite, ça, ça tuerait personne. Ça tuera ça tue personne, c'est sûr. Et puis après, c'est aussi la responsabilité des bars d'avoir de, les conditions. Optimal pour accueillir le groupe, c'est-à-dire avoir insonorisé la pièce, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème avec les voisins, surtout quand c'est par exemple sur l'île, de Ferino, on voit que voilà, il y a beaucoup de monde, y a, y a, c'est un, un endroit très festif et il peut vite vite y avoir des débordements avec les voisins ou quoi que ce soit, donc après je pense c'est aussi au bar à faire attention. Aux groupes qui prennent c'est à dire que s'ils n'ont pas forcément la structure pour accueillir un groupe d'électrique ou quoi que ce soit à ce moment là plus euh, tabler sur des, des groupes acoustiques mais c'est clair que pour des groupes électriques quand on voit déjà qu'une la batterie d'enzo elle fait déjà presque 110 décibels que la limitation est à 105 surtout dans un endroit petit comme ça on peut pour... pas faire grand chose honnêtement euh, à ce moment à partir de ce moment là on peut pas faire grand chose si tu... ouais. après je pense que si tout le monde faisait un petit effort euh, ça pourrait se passer beaucoup mieux c'est ça joue vraiment pas à grand chose c'est vrai que le reste soleil c'est un c'est un endroit où on s'est dit vraiment en arrivant là-bas que c'était le top quoi, pour jouer sur l'île, c'est pas loin de Solferino, c'est dans le centre et on trouvait vraiment que le contexte était super bien, sauf qu'on s'est déplacé là-bas, on est arrivé à 16h, euh, on a monté tout le matos, on avait ramené des gens euh, avec nous, on, a, on avait ramené une première partie, euh, c'est quand même un investissement en soi quoi, de, de pouvoir organiser tout ça et euh, notre concert il a été stoppé au troisième morceau, alors après on va pas dire que c'est la faute au Resto Soleil, moi je pense que c'est la faute à la mairie de Lille qui devrait, qui devrait faire en sorte de... d'aider de, justement les jeunes talents qui arrivent de Lille, je pense que Lille ça a été la capitale européenne de la culture, je crois que c'était en 2000, 2005 2004. 2004 Et ben... Je pense tout simplement que la culture ben, est en train de se perdre 12 ans après. Quoi, parce que ça je ça vois tous les bars dans lesquels nous on a commencé, même si on, on est encore jeune, On a commencé il y a 10 ans, il y avait carré des Halles, par exemple, où on pouvait jouer. Il plus de concerts Il y avait, de concert, il y avait, il y avait, avait énormément de bars sur l'île où on pouvait y -il jouer, où aujourd'hui on ne peut plus. Pourquoi Parce qu'il y a des plaintes des voisins, parce qu'il y a une législation qui fait que les flics débarquent dès que les décibels sont, sont trop élevés par, par, par les groupes qui jouent dedans. Donc forcément... Euh, Forcément, aujourd'hui, bah, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de, soit plus de structure, ou soit un geste de la mairie qui, permet, qui permette à des groupes comme nous de, de pouvoir émerger, parce que si on n'a pas, comme on, comme on disait tout à l'heure, si on n'a pas le pognon, si on n'a pas les contacts, si on n'est pas dans le show business, entre les guillemets, ben bah, il n'y a pas moyen d'y arriver par, par nous-mêmes aujourd'hui, alors que. Alors qu'avant, euh, il y a 20 ans de ça, je pense qu'il euh, y avait énormément de groupes qui pouvaient se produire sur l'île. Aujourd'hui, on pense plus à ne plus y retourner. D'ailleurs, après le reste au Soleil, on s'est dit vraiment « L'île, c'est terminé, quoi, on va plus y aller mm. ». C'est à chaque fois la même chose, parce que ce qui est arrivé au reste au Soleil, nous, si on s'est vraiment énervé ce jour-là, c'est que... C'était pas, pas du tout la première fois que ça nous arrivait, mm. ça nous est arrivé plein de fois. Et... Et euh... Je pense que là, on ne peut pas en vouloir aux, aux, aux barman parce que eux ils acceptent encore d'accueillir des groupes malgré le risque qu'ils prennent de voir à leur bar euh, fermé par, par les autorités. Donc euh, nous on, on commence à désespérer en tant que musiciens quoi tout simplement. Sur l'île c'est compliqué. Voilà, nous on cherche, euh, on cherche des tremplins, donc euh, les tremplins, c'est parce qu'ils courent non plus les rues dans le nord et... Il y, a, il y a plus beaucoup de moyens de se produire sur l'île, surtout d'être rémunéré aussi. Parce que je dis pas, nous, on, ça nous fait chier de, de faire payer les gens 5 euros ou 10 euros pour nous voir en concert alors qu'ils n'ont pas forcément entendu ce qu'on faisait sur un album, ils n'ont pas forcément envie de payer 5 euros alors que les consommations sont du genre hors de prix. Pour moi, un concert, ça devrait être gratuit à partir du moment où c'est un groupe amateur. À la limite, les gens ils vont revenir plus tard s'ils aiment pour payer. mais on est, on est dans une seule situation, quoi. je pense, au niveau de la région Niloise. Alors, une dernière question, euh, toujours sur ce sujet. Est-ce que c'est pas justement l'occasion euh, pour les groupes, une opportunité de créer de nouveaux styles euh, qui en envoient moins de sons mais qui soit peut-être plus travaillé au niveau euh, niveau rythmique, au niveau mélodique, euh, avec d'autres types d'instruments, euh, moi je pense par exemple à, à l'acoustique, ouais, bien. alors c'est un style vraiment à part, euh, je suis conscient, mais euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose à faire justement à ce niveau-là C'est-à-dire retourner le problème et se dire, ah, bah, justement on a une contrainte, alors on va créer autre chose. Je pense que oui, à l'acoustique, c'est euh, vrai que c'est toujours plaisant durant acoustique après on peut le faire bien sûr, mais si euh, on peut plus jouer en électrique nulle part euh, ça à quoi euh, si on répète euh, si on répète en électrique euh, on peut plus se produire en électrique bon, voilà c'est un peu dommage après ouais il y a, y, a y a des groupes euh, ouais, l'électro tout ça euh, bah, tu baisses le son tu baisses, tu baisses tout après la batterie tu peux rien faire donc euh, mais ouais ouais bon, ouais il y a, a l'acoustique on peut toujours en jouer en acoustique bon, on l'a a déjà fait ça. on a fait plein de plein de plans dans les petits trucs euh, en jouant acoustique parce que euh, parce que bah, c'était pas possible de jouer en électrique. Parce que tu trop fort. <rire> Parce que je tape trop fort aussi peut-être. Et euh, on l'a déjà fait plein de fois et bon ça a fonctionné. Mais à ce moment-là, que les barnes ne se disent pas venez jouer en électrique chez nous, il n'y aura aucun souci, et ça va déchirer. Si c'est pour se faire déchirer par la police, c'est trois morceaux après. Quoi. Donc chacun doit prendre sa responsabilité Ouais et je pense, ouais, ouais, je pense. Je pense que, Alors, que on prévient. Les, les, les barres doivent être, être conscients conscient de. de... c'est euh, un Martino d'en d'enfer. <rire> <rire> mais.. Euh... Et voilà, juste pour revenir là-dessus, euh, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de jeunes qui sortent sur l'île aussi le soir pour s'amuser, pour, euh, je dis pas qu'en acoustique on s'amuse pas, mais si on a envie de, je sais pas, de faire des pogos pour les rockers ou de danser pour les gens qui écoutent de la house ou, bah, à part les boîtes de nuit, il n'y a plus rien, quoi, finalement, parce que si les, si les groupes ne peuvent plus venir dans les bars pour, euh, pour se produire et envoyer le pâté et faire un bordel, comme, Bordel, ouais, on peut dire. Et ben, c'est pas devant un groupe en acoustique que moi je me suis déjà vu pogoter ou quoi que ce soit et je pense qu'il y a plein de gens, ça, ça leur manque quoi. Ça... Bah, musicalement, c'est clair que c'est. Enfin, l'acoustique ça reste vachement intéressant, mais l'électrique, c'est clair que niveau énergie, ça envoie quand même beaucoup plus et c'est nous, c'est quand même un de nos points forts aussi, c'est quand même l'énergie qu'on arrive à dégager sur scène. Donc après, si on peut plus envoyer ça nulle part. C'est un peu décourageant. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage d'abandonner cet aspect-là euh, au profit d'un enfin, La solution, ouais, ce serait tout simplement de... que la mairie investisse dans dans l'isolation des bars, tout simplement, que ouais, ouais. parce que bon, je suis d'accord que tes voisin d'un bar, t'es t'es au... au dessus, euh, ça... ça fait peut-être chier, mais la limite, est à quoi 22 h 22 22h30, Je crois que c'est aussi euh, on peut au moins tolérer qu'il y ait du bruit, même si c'est beaucoup de bruit. Quoi. Je suis allé. Euh... En Angleterre, en Irlande, là-bas la musique c'est sacré et jamais on va commencer à râler alors que jusque minuit, une heure, j'ai déjà vu des groupes jouer à 3 heures dans la rue là-bas. Ok, on n'est pas en Irlande, mais je pense que là-dessus, on pourrait peut-être leur copier un peu ce qu'ils font parce que la musique c'est quand même un, un truc qui unit tout le monde et si on la supprime, bah, c'est faire un clash parmi les gens, quoi, je pense. Alors, heureusement, il reste tous ces petits clubs, les héros, les petites salles de concert, euh, La Solo, euh, qui en remercie beaucoup parce qu'on a beaucoup oui. de <rire> euh, chez eux. Merci euh, Fred. Beaucoup de fois chez eux quand on n'avait pas de plan et puis il euh, y a jamais de problème. a jamais de problème chez eux. Les voisins ne vont jamais râler et ça devrait être comme ça partout. Et puis je me dis aussi euh, quand les voisins râlent, je me dis. T'achètes, as, euh, tu, loues, tu loues un appart au-dessus d'un bar qui fait jouer des groupes, t'assumes, tu, tu peux pas commencer à râler parce que ça joue, à ce moment-là tu déménages, je sais pas, mais, <rire> mais euh, <rire> si, c'est écrit, il y a le bar, ça fait jouer, ben voilà, c'est tout, t'es au-dessus, t'assumes. La plupart des gens, c'est des gens qui étaient là avant que le bar arrive, Ensuite. en fait. Ouais, la... ouais, y a ça parce que à Lille, bon, les loyers coûtent super cher, et généralement, quand quand as un appartement, bah, tu le transmets de... de, père en fils et tout, mais, j'ai envie de dire, euh, je sais pas, ouais, c'est vrai que moi, si le bruit me saoulait, bah, j'ai du fric, je me barre à la campagne, ou j'en sais rien, quoi. Mais... Moi, justement, je pense que la... la, solution, là, ça serait justement que la campagne, où les villes comme Marc, Tourcoing, Roubaix, arrive euh, arrivent à... à, justement, ouvrir des... des, lieux de concert pour, justement, bah, fuir un peu la, la, la, la grosse la, métropole simplement bah, la zone euh, lilloise ouais, parce que ça, ça devient mort tout simplement ça devient mort d'accord donc euh, le bruit euh, dans les concerts euh, on aura compris c'est poème français un poème euh, lillois donc euh, je vais conclure euh, sur la question bonus Et il vous plaît votre logo euh, derrière il est très beau, il est très bah, beau. alors merci Adrien hein. il, il est encore il coule encore donc voilà donc c'est Merci. Même, et pas M-E-M, -E c'est même. même, et ce n'est pas un tribute de REM. m C'est ça, non, record, non, non, tout à fait. <rire> Maxence, Mathias, Enzo, merci beaucoup d'être venu bah, merci merci à vous. vous. Enfin, oui. vous. C'est la première fois qu'on se fait interviewer comme ça, et franchement, bah... Même euh, la petite session acoustique avant, c'était la première fois, on est super contents de l'avoir fait avec vous. Mais ça fait plaisir, des jeunes comme vous <rire> Nous aussi, on est jeunes <rire> Ouais, enfin là, en tout cas, c'est c'est bien parce que vous posez des questions intéressantes aussi par rapport à la, la situation, je trouve. Et, euh, il faut justement peut-être qu'il y, y ait plus de groupes qui témoignent de la situation pour que ouais, pour qu enfin les choses finissent par bouger. OK Donc euh, votre EP, il s'appellera comment Vous avez pas encore le la nom. Surprise, ça s'appellera Surprise. Sur la surprise, surprise, <rire> <pas> la surprise <rire> de la. <'année>, <rire> Bon bah merci beaucoup et puis euh, on se revoit peut-être bientôt euh, pour un concert ou euh, voilà. sur une si. prochaine session. Ça, Ça va se marche. Marche. Bah merci beaucoup. Salut Avec ah, Ça gars. va Bon. Oh. On n'a pas trop craché, si vous